Poisson et ascendant, poisson, voici vos prévisions, votre horoscope pour euh, cette année 2020, une année de projets. Effectivement, ça, les projets, ils vont pas manquer. Les projets, mais aussi les espoirs, le, le, tout ce qui concerne l'avenir va être mis euh, en vedette par présence de trois planètes dans ce secteur de projet euh, qui pour vous poisson est géré par le capricorne donc nous aurons jupiter planète de chance saturne planète de stabilité et euh, pluton planète d'approfondissement hein. euh, tout ça va vraiment euh, faire de vous le signe peut-être le plus hein, de cette année, euh, dans la mesure où euh, en plus de ça vous aurez des idées. Hein. Bon, c'est vrai qu'un projet il y a toujours une idée à l'origine, hein. mais euh, vous aurez des idées euh, qui parleront aux autres et, euh, et qui seront furieux d'ailleurs de ne pas y avoir pensé avant vous. Hein. Mais euh, donc il faudra euh, partager tout ça hein, et euh, ça, ça peut être le problème, c'est que vous êtes quelqu'un, en général vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous imposer, euh, sauf si vous avez un ascendant euh, qui va, euh, qui pète, euh, qui pète tout, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, voilà, ce sont des ascendants où je n'ai pas de conseil à vous donner en ce qui concerne euh, l'audace, mais le vrai poisson, il est plutôt timide, il est plutôt traqueur, et donc ben, il faut vous, vous forcer. Mais euh, je pense qu'il va y avoir quelqu'un, quelqu'un qui va vous servir de guide, je dirais presque un mentor si vous êtes jeune. En tout cas, vous aurez quelqu'un à côté de vous qui va vous donner des conseils extrêmement judicieux pour mener vos projets à bien et ce quelqu'un euh, aura les mêmes intérêts que vous. Ce ne sera pas euh, du tout, euh, comment dire, euh, de, de la manipulation comme ça a pu être euh, quand vous aviez euh, Neptune euh, sur votre soleil. Euh, bon, elle va y être, mais pas... Euh, ça y est, les deux premiers décans, euh, c'est plus ou moins terminé. Hein. C'est surtout le 3e décan qui va recevoir Neptune et encore cette année, elle sera en bon aspect donc avec Jupiter, avec Pluton, avec euh, Saturne, donc euh, je ne pense pas que Neptune va vous faire sortir de votre cadre ou euh, créer de la dépendance, etc. Vous, pourrez, vous aurez de quoi lutter, hein, vous aurez de quoi euh, comprendre ce qui se passe et peut-être ne pas rentrer euh, dans, dans cette, euh, ce problème de dépendance que peut créer Neptune. Toujours est-il que, donc voilà, faites des projets, hein, ayez des idées et partagez-les sans avoir peur du jugement des autres. On va parler maintenant de votre activité quotidienne, de votre forme, de votre énergie, hein, tout ça étant représenté par Mars. Alors il va se passer quelque chose d'un peu euh, spécial hein, dans l'année, euh, dans la mesure où euh, à partir du mois de juin, Mars va d'abord passer euh, à, en mai dans votre signe, hein, ce qui va vous donner la pêche, mais à, après elle va rentrer en bélier. Et le bélier, qui est à côté du, de votre signe, hein, est son domicile. C'est là où elle est la plus l'offensive la plus forte, la plus puissante, et elle, elle y rentre donc le 28 juin et elle va y rester jusqu'à début 2021, donc elle va passer plus de 6 mois euh, en bélier, ce qui augure d'une période où vous allez vous battre pour gagner de l'argent et pour en gagner plus. Hein, euh, vous serez, vous aurez un objectif, vous serez fixé sur cet objectif et cet objectif, ce sera de faire de l'argent ou alors de vous battre aussi pour conserver quelque chose. Hein. On peut se battre pour ou contre. Vous pouvez vous battre effectivement pour conserver quelque chose qui vous appartient et euh, qu'on veut vous enlever que, je ne sais pas, un, un bien que vous partagez avec des frères et sœurs, et, et ils veulent euh, vous, vous sucrer votre part. Je dis ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Donc il euh, y a une notion de combat, obligatoirement, et de combat pour garder ou pour défendre hein, quelque chose qui vous appartient. Euh, ça peut être une personne aussi qui veut s'en aller, qui veut vous quitter, et, que, et donc vous allez vous battre euh, très efficacement pour qu'il ou elle reste euh, avec vous. Et je pense en particulier donc à ceux du, du 3e décan, euh, qui euh, euh, vont recevoir la visite de Neptune à partir de cette année et qui peuvent effectivement voir euh, une situation euh, c'est filoché, vous voyez, pourrir un petit peu. Mais euh, bon, je vous dis, vous avez des armes hein, pour vous défendre, euh, dont euh, justement Mars. Alors Mars, elle va être un petit peu... ça va être délicat la fin de l'année, hein, le mois de décembre, parce que Mars va faire dissonance avec les trois planètes qui sont euh, à la fin du Capricorne, donc Jupiter, euh, Neptune, euh, Pluton pardon, et Saturne. Donc il pourrait y avoir un, un conflit armé quelque part, hein, une peur peut-être euh, éventuellement d'une guerre quelque part, pas chez nous, hein, je pense pas. Euh, ça peut être aussi, bon bien évidemment, euh, une catastrophe naturelle, parce que bon bien sûr on n'est jamais à l'abri hein, de ce genre de choses, euh, mais bon ne vous faites Commencez pas à vous faire du souci pour ça parce que c'est d'abord c'est tout en, en toute fin d'année et ensuite ça ne vous concernera probablement pas directement. On va terminer avec l'amour, hein? les amours et euh, cette année, eh bien Vénus va faire une boucle, elle va s'arrêter euh, dans le signe des Gémeaux. Alors c'est le signe de la famille. Hein? donc euh, et de la maison, du passé, et il y a plusieurs interprétations parce que c'est un signe mutable, c'est un signe double. Donc on, on peut interpréter ce transit de Vénus qui va durer euh, du mois d'avril au, au mois d'août hein, quand même, euh, et euh, donc qui peut? Euh, vous faire... Euh, vous donner envie de retourner avec quelqu'un que vous avez quitté, ou de faire revenir quelqu'un qui est parti. Hein. Il y a une notion de... Euh, on veut rattraper le passé, on a la nostalgie de ce passé, on a vraiment euh, envie, besoin de retrouver euh, quelqu'un qui est parti. Bon, c'est une des interprétations mais on peut aussi rencontrer quelqu'un, ou revoir quelqu'un qu'on a connu dans le passé, avec qui il euh, n'y avait pas eu forcément d'histoire, hein, euh, qui ne vous plaisait peut-être même pas tant que ça à l'époque, et qui... Euh, eh ben euh, sous, que vous verrez sous un nouveau jour, et qui peut euh, tout d'un coup euh, Prendre votre cœur, hein, et, et, et, et vous donner envie de lui donner votre cœur. Alors, bon, si vous êtes en couple, c'est autre chose qui va se passer, bien évidemment. Alors, vous pouvez accueillir quelqu'un chez vous pendant quelques mois, pour une raison ou pour une autre, hein, un frère ou une sœur qui est entre deux maisons, entre deux jobs ou, ou deux passages. Euh, avant de repartir ailleurs. Il hein, y a quelqu'un qui peut euh, habiter chez vous pendant quelque temps, c'est de l'ordre du possible. Il euh, y a euh, également, euh, bon, euh, je ne sais pas, je pense pas que ce soit vraiment un, un secteur de, de rencontres nouvelles, hein. euh, je pense que c'est plutôt le passé euh, qui revient euh, dans le présent. Maintenant, vous pouvez aussi avoir acheté un bien, une maison, un appartement, quelque chose. Et avec Vénus, eh bien on a la notion de décoration, que vous allez vous amuser euh, à décorer, à, ou même à redécorer euh, l'endroit où vous habitez. Ce sera peut-être pas forcément quelque chose de nouveau. Hein? Euh, vous savez, avec Vénus, il y a toujours du plaisir quelque part, il y a du plaisir dans ce qu'on fait, il y a du plaisir avec l'autre avec hein, évidemment, mais il n'y a, y a pas que ça, c'est vraiment le plaisir dans tous les domaines de la vie, euh, dans celui euh, de la bonne chair, hein, de la bonne cuisine aussi, par exemple, hein. ça peut... Je veux dire, tout ce qui euh, fait euh,